En attendant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Comment il y a personne Parce que je n'ai pas mieux aujourd'hui. On se retrouve pour un don de Machine Va. Merci euh, beaucoup. Mais aussi parce que, à ce qui paraît, il y a quelqu'un qui a trouvé la base de mon ennemi juré, les amis. Donc. Je sais pas si c'est vrai, euh, je sais vraiment pas si c'est vrai, si tu veux, tu peux te stuff vite fait, ok, je me stuff, puis j'arrive, ok. Euh, en gros, il aurait trouvé la base, euh, t'es méta quand t'es vide, ok, je vais aller me vider, je vais juste prendre un don, un euh, message, ok, euh, je me stuff, et j'arrive. Je vais juste me vider vite fait, parce que euh, je veux pas quand même, je veux pas euh, faire attendre l'autre abonné non plus, euh, je sais pas pourquoi il me donne tout ça, je vais lui demander euh, TPA euh, Machine Log. Et je vais lui demander Machine Log. Euh, pourquoi euh, tu me donnes tout ça On va quand même essayer de savoir pourquoi il nous donne tout ça. Hein. Oh shit, il y a une petite base ici. Dépêche. Ok, j'arrive, j'arrive, c'est bon, j'arrive, mec. Je prends des potions, des trucs comme ça. 7 ombres, dons, ça me suit le skill. Ah. Ok. Ben, c'est gentil, mec, de penser à moi. J'apprécie. J'ai 200 euros pour rien sur ce kill. Wow. Il a mis 200 euros le gars. Oh quel malade, là là là me croque. Ok, je me suis TP à lui. Hit, euh... oh, merde, ah merde, j'ai oh, pas d'épée. Ah merde. c'est pas pas il m'a TP TP non Il m'a TPK, il est banni, ok il est banni Il m'a TPK, il banni Bon, le gars il m'a retépé, il m'a redonné mon stuff Skip c'était juste un prank Mais c'était pas drôle comme prank, donc moins 10 sur 10 Ok, je vais mettre... Oh, oh, oh, what? Ok, t'es pas obligé de mettre de l'argent sur mon serveur mec hein? on s'en fout euh, je vais juste prendre tout ça parce qu'on peut les vendre euh, la pomme on peut faire des euh, comment ça s'appelle Pomme cheat, les minerais on peut faire ça Les livres, ça ici, ok On peut faire, oh ça je vais les prendre Parce qu'en fait, vous savez pourquoi je prends les stuff Comme ça, on peut les échanger au PNJ Pour avoir des points de faction euh, Le seul problème c'est qu'il faut trouver le site PNJ J'arrive pas à le trouver, donc si vous savez il est où Le tabarnak de PNJ, je veux bien que vous me le partagez Les amis, ce serait très aimable De votre part, bien sûr on... Sky, c'était un prank pour ta vidéo Bah c'était pas drôle mec, pas drôle à 0% mec. On va mettre tout cela. Mais vraiment, merci beaucoup à toi, ma chère, pour le don. Ça fait super plaisir. Et puis, ben, on se continue sur la vidéo, les amis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe après. Mais bon, what's up Donc, il euh, y a une enchère qui va commencer pour une fight tax. Et si je me souviens bien, j'en ai déjà une. Donc, moi, j'aimerais bien ça l'avoir pour la revendre. Donc, le maximum que je pense que je vais mettre, ça serait peut-être 20 000, peut-être 22 000. Ça dépend. Je veux pas dépenser les 30 000. Euh, je ne veux pas dépenser les 30 000 parce que ça vaut pas vraiment plus que 30 000. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui qui disent que ça vaut quand même genre 20 000 et tout, mais je pense que le max, c'est 30 000 que ça vaut le maximum. Euh, je pense que déjà à 30 000, c'est difficile de la vendre, mais bon, on verra. Au pire, je peux peut-être l'échanger contre des points boutiques, ou quoi que ce soit, mais on verra. L'enchère va commencer. Donc, c'est très simple. Quand l'enchère commence, on appuie sur la touche U pour parier, ou sinon, on fait slash enchère. Et je crois que c'est le montant. Donc là, on voit, il y a déjà quelqu'un qui a mis 11 000. Euh, moi, je vais mettre directement 20 000, tiens. OK, 30 000. Quelqu'un qui a mis 30 000, je vais mettre euh, 30 000... Euh... 32 000. Oh, shit, ok. Um, je sais pas si ça vaut vraiment 32 000. Je vais mettre 32 000 1. Enfin, ah, enchérir de moins 100. 32 ah, 35 000. Vas-y, ouais, je vais y aller. Juste une shot. 35 500. Euh, 55. Vas-y. Ah, je pense pas que ce soit une bonne idée ce que j'ai fait. Je pense vraiment pas. Euh, je pense pas. 38 000. Ouf. Oh, oh, oh, oh. Ok, je vais y aller une dernière fois juste pour faire monter le prix. Okay. 38 000, euh, 100. Vas-y, oh merde. 38 500. Voilà. Je vais l'avoir à 38 500. Euh, je vais l'avoir, je vais l'avoir. NON! Oh, oh, oh. Nice, nice. Ok, je vais y aller. Je vais y aller. 39 500. Vas-y, vas-y, vas-y. Je lui fais juste, j'explique son argent. J'espère vraiment qu'elle va pas se vendre. Non, non, non, mets de l'argent, mets de l'argent, non. Oh, je l'ai eu pour 40 000, mec. Fuck, fais chier mec, je voulais lui voler sa tune, mec. Putain, là j'ai dépensé vraiment mon budget, c'était vraiment... Euh... C'était vraiment pour, euh... c'était vraiment juste pour le lol, quoi, c'était juste pour le... <rire> le troll, en fait. Je m'en fous un peu, en vrai, c'était juste pour, euh... pour avoir un titre de vidéo, quoi. C'est plutôt drôle, je t'apprends en 25h si tu veux. Message explose. Vas-y, je mets HDV. <rire> Vas-y, HDV add euh, 25 000. <rire> m'en fous en fait comme j'ai dit je m'en fous totalement les gars euh... totalement je la revends 25 000 c'était juste vraiment pour le lol quoi c'était juste pour avoir euh, un peu de fun avec euh, ses... les enchères j'avais jamais testé avant c'était la première fois c'était vraiment euh, c'était vraiment cool donc sur ce ben j'ai perdu à peu près 10 000 dollars c'est pas <rire> un peu plus c'est pas grave c'est pas la fin du monde euh... c'est la vie je vous aime, <rire> tout de suite. Bon, ben tant qu'à y être dans le fond de la vidéo, je vais faire un petit update sur mon euh, le stuff que j'ai. Donc, on a euh, 1, 2, 3, 4 stacks de creepers bientôt. Donc, sachant que c'est 90 par cœur, j'aimerais ça pouvoir euh, piller euh, les cœurs euh, des factions euh, qui sont hautes dans le classement. Donc... Peut-être la Ghetto, peut-être la Google+, la Supreme Gang. Euh, la nos sont déjà éliminés, mais peut-être ces factions aussi aussi à 4000 points. Mais vraiment, ces trois ici, là, les trois premières, Ghetto, Google et Supreme Gang. Si on est capable de les trouver, je serais prêt à y espier vraiment mes quatre stacks de creeper dedans. Ça serait quelque chose qui pourrait nous être vraiment utile. Aussi, on est devenu alliés avec la... les Itazia. Donc, c'est ceux qu'on avait fait durant deux combats de faction. Ils ont gagné le dernier combat de faction contre nous. Les autres d'avant, c'est nous qui avions gagné. Mais vraiment, euh, l'arène est réouverte dans le fond. Je sais pas s'il y a des gens qui vont les dominer. Euh, je sais pas, attendez un instant, je vais aller voir, je vais aller jeter un coup d'œil. Sinon, je pourrais peut-être fight avec eux, je vais peut-être euh, peut rejoindre leur faction pour fight euh, quelque peu, mais non. Ouais, c'est ça, c'est eux qui dominent, il n'y a personne qui attaque la, la truc malheureusement. Mais euh, sinon, niveau Under chest, j'ai quand même euh, deux P4 euh, Tita, j'ai un cœur ici, euh, il manque juste le générateur, donc si on paye une faction et qu'on a le générateur... Ça va me faire 40 000 à peu près, je pense, 30-40 000 à un que ça se vend à l'HDV, puis après ça, voilà, quoi, j'ai quelques stuff. J'essaie de vraiment de me farmer aussi beaucoup l'argent et les creepers, c'est surtout ça que je farme beaucoup, 138 000, donc bon. J'ai gaspillé un peu d'argent pour la fightaxe que vous avez vu dans la séquence juste avant, mais pour l'instant, au euh, niveau de mes stuff, mes richesses, etc., on se tient quand même assez haut. Euh, je vais je quand même vous admettre, j'ai quand même farmé beaucoup, mais la plupart des trucs que j'ai, c'est grâce à vous, euh, les dons que vous me faisiez durant mes lives, etc., j'en ai fait tellement de lives et tellement de dons que j'ai reçu, des gars, c'est des trucs de malade. Euh, même au début de serveur, il y a quelqu'un qui m'avait donné 3 pièces space, euh, plein de trucs comme ça qui m'a vraiment aidé à avancer sur le serveur euh, ce qui m'a permis d'acheter mon skill chest qui m'a permis d'acheter euh, des coeurs de faction acheter plein de trucs, et on va d'ailleurs aller au coeur de faction, prendre les points, avant que je déco, parce que je vais déco pour quelques jours, euh, je serai pas actif donc si vous me voyez pas sur skill pp, s'il vous plaît paniquez pas, mais normalement pendant je pense 24 heures je serai pas connecté ce qui m'arrive très rarement les amis euh, <rire> je me connecte au moins à tous les 3 heures au moins pour faire mes votes, sauf quand je dors, mais voilà, donc sur ce les amis, une petite vidéo aujourd'hui un peu plus courte. Euh, je sais pas ce que je vais vous mettre avant ou après, mais vraiment, c'était vraiment pour vous parler de l'enchère. Dans le fond, je trouve ça vraiment intéressant le nouveau système d'enchère. Euh, malheureusement, je trouve qu'il devrait avoir des limites sur les, euh, les prix. Genre, par exemple, si l'item elle vaut genre 40 000, ben. La personne qui met 40 000 direct dans le bail, euh, un genre de achat rapide, si on peut dire. Mais sinon, en vrai, c'est vraiment cool comme ça. Parce qu'il y en a comme moi qui se fait carotter. Comme là, on a vu, il y avait les deux gars de la Cracker Boy qui ont augmenté le prix juste pour que je paye plus cher. Moi, c'est ce que je voulais leur faire aussi. Vous aviez vu au bout d'un moment, c'était ma stratégie. J'ai mis 500$ de plus juste pour les farcher. Mais finalement, ils ont remisé. Puis ils n'ont pas remisé. C'est moi qui s'est fait niquer dans tout ça. Mais c'est pas grave. Ça me fait quand même un titre pour ma vidéo. Et puis, dans tous les cas, je suis quand même content que vous ayez pu voir. À... Voir à quoi ça avait l'air d'une en enchère, en fait. Donc, voilà. C'était plutôt cool. Je vous aime. Merci, les gars. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.